C'est mon nouveau livre « Coach Prosper, la méthode en trois étapes pour vraiment vivre du coaching ». Je le découvre comme si ce n'était pas moi qui l'avais écrit, mais je suis super content, je suis super content de vous annoncer que mon nouveau livre qui est en préparation depuis des mois et des mois est maintenant sorti. Merci à ceux qui ont précommandé et cette vidéo pour vous dire que vous pouvez vous le procurer dès maintenant. Euh, mais ce que j'aimerais vous dire vraiment, c'est que si vous, vous, vous le procurez maintenant, ce n'est pas juste un livre, c'est une clé pour accéder à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et juste avant, j'aimerais vous dire que si vous êtes coach ou vous voulez vous lancer dans le coach, ce livre est fait pour vous. J'y présente la méthode en trois étapes pour vraiment vivre du coaching. J'ai euh, été dans l'entrepreneuriat pendant 7-8 ans, j'ai fait plein de choses, dont du coaching, j'ai vendu du coaching à l'heure et ça n'a jamais marché euh, Jusqu'à ce que je rencontre euh, cette méthode, qui est une compilation de ce que j'ai appris et que j'ai mis en place durant ces dernières années. Donc, ce livre-là, il y a trois étapes, il y a trois chapitres, il y a des annexes et tout. Mais surtout, surtout, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce n'est pas juste un livre, c'est un livre hybride. C'est comme tout. Il y a les voitures hybrides maintenant, il y a euh, les euh, événements hybrides, il y a des livres hybrides. Pourquoi je vous dis ça Parce que oui, il y a du texte, oui, il y a des zones pour vous où vous pouvez écrire, mais vous verrez qu'il y a souvent des vidéos à voir. Donc, si vous n'avez pas de connexion Internet, n'achetez surtout pas le livre. Donc, en vous procurant le livre, vous avez accès à des vidéos, notamment parmi ces vidéos, vous allez retrouver des vidéos qui sont normalement réservées exclusivement à mes clients Mission Passion. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour que les gens n'aient plus d'excuses pour ne pas savoir vivre du coaching Avec ce livre-là, vous aurez toute la méthode pour pouvoir vivre du coaching. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire Et euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que durant cette période de lancement, parce que je viens juste de le recevoir, hein, en même temps, quoi, je viens de vous le montrer, euh, ça m'émeut. Euh, c'est qu'il y a euh, des activités, des euh, cadeaux, des bonus réservés uniquement aux premières personnes qui vont commander ce livre. Donc, il y a eu déjà près de 50 personnes qui l'ont précommandé, mais toutes les infos sont en bas de cette vidéo. Toutes les personnes qui, -commanderont, quoi, qui commanderont le livre, à partir de maintenant, vous le recevrez dans une semaine, euh, vous allez avoir accès à des bonus qui sont réservés uniquement pour vous. Donc, euh, forcément j'ai envie de vous dire bah, si vous avez, vous êtes intéressé ne n'attendez pas deux mois pour vous le procurer procurez vous le maintenant et puis bah, parmi les news, je vous le dis tout de suite on, aura, <coughs> on va organiser des événements des événements en ligne on va pouvoir se retrouver on va pouvoir networker on va pouvoir échanger je vais pouvoir vous coacher et euh, bah, j'ai hâte j'ai vraiment hâte donc si vous voulez vous le procurer je vous ai mis tous les détails euh, et puis j'ai vraiment vraiment hâte que vous puissiez le lire, que vous puissiez découvrir et euh, ça fait tellement de mois et de mois que je prépare ça que je me suis dit bah tiens grâce à ça je vais pouvoir euh, parce que tout le monde n'a pas forcément les, les revenus pour rejoindre notre programme à, qui coûte 4 chiffres bah avec ça tout le monde aura accès à la même information euh, et puis parmi vous il y en aura peut-être qui vont se dire après ce livre parce que je ne vais pas vous le cacher, je voulais aussi vous dire l'objectif marketing, c'est qu'il suffit qu'il y ait un petit pourcentage de tous les lecteurs qui se disent « Tiens, moi, je vais aller plus loin, je vais aller lire, je veux, aller, je veux être accompagné. Ben, » On vous offrira une opportunité de vous, être, de vous faire accompagner. Donc voilà, j'ai hâte que vous procurez ce livre dont j'en suis, su, suis très fier. Euh, et puis voilà, hâte, hâte, hâte. hâte je l'ai imprimé en couleur en fait. Euh, même si ça me coûtait plus cher, je voulais absolument… Euh voilà, bref, un petit détail. Comme vous pouvez le voir, je suis très ému. J'espère que vous allez vous procurer le livre et qu'on va pouvoir surtout garder contact et échanger dans le cadre du lancement de ce livre. Allez, à très bientôt. Ciao